Oh, T'as oh, aidé à sortir, tu vas bien nous aider à rentrer. Ce chenal-là, on l'a passé il y a 6 ans et demi avec Bilou à la barre pour une traversée épique du Golfe de Gascogne. c'était le début du voyage. Et là, on va le retraverser avec toujours Bilou j'espère que juste que ce ne sera pas épique. C'est la, la boucle finale. Excellent Ah le monde c'est impressionnant. C'est l'indicateur. Combien de gens m'attendent à l'arrivée Ça fait quelque chose que ce soit pour un homme à l'époque euh, c'était pas tout ça et grâce à Coco, grâce à toutes les équipes, euh, bah aujourd'hui il y a un festival low-tech ici, c'est super chouette pour euh, ah oui voilà pour la communauté. C'est trop stylé bah Voilà on l'a fait hein. C'est incroyable il y a plein de monde c'est la, la somme de tout le parcours de toute l'équipe de tous les gens autour donc c'est chouette de le partager Ouais, je t'entends en 3 4 minutes ça devrait être bon est branché au bois il faut montrer concrètement en fait il faut pouvoir voir toucher et c'est en train de passer une autre échelle donc ça va être dingue Là on voit l'eau on voit super bien on voit L'idée c'est qu'on va le faire visiter euh, toute la semaine et tout ce week-end aussi. Et on vous présente toutes les lotèques qui sont euh, à bord euh, du bateau. Ça intéresse de fou. Du coup, ça intéresse la lotèque. <rire> Franchement, il est gros en fait à l'extérieur, je le vois plus petit. C'est un événement génial. Il y a plein d'expositions, euh, des acteurs géniaux juste avec des gens qui étaient là. Il n'y a pas d'énergie fossile qui C est utilisée bon pour la, la projection de albums. Je trouve ça marrant de se dire bon, il y a 5 personnes qui pédalent pour que 100 personnes regardent un film. J'aime bien l'ambiance. La semaine, il y a plein de trucs qui se passent. Le bateau qu'on fait visiter, la tiny house. Il euh, y a plein, plein de trucs et ça, ça va être vraiment chouette. Euh, trop content de cette première journée.